Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler nouveau commandant légendaire avec toutes les pistes.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 Pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre sur le Discord. Les amis, je vous le disais, on va parler des nouveaux commandants. Les deux nouveaux commandants qui font couler beaucoup d'encre. Tout le monde en parle, ces deux nouveaux commandants. On ne sait pas quand ils vont sortir. Ils seront associés à la nouvelle civilisation grecque. C'est la vidéo d'hier. Si vous l'avez raté, foncez la voir, les amis. Le premier des commandants, regardez, le plus à droite est celui qui a des euh, des pistes, je dirais, les plus fiables. Alors encore une fois, hein, sur quoi on se base pour trouver quel commandant c'est, vous vous souvenez, il y a très très longtemps de ça, pour les vieux habitués hein, de mes vidéos, je vous ai un jeu des statuettes et je vous montrais des statues. Il faudra qu'on le refasse, ça. Le jeu des statues et des commandants, il fallait deviner quel était le commandant représenté par une vraie statue hein, dans la vraie vie. Il faudra vraiment que je vous refasse ça. C'était euh, super sympa en fait. Donc, euh, je viens d'y penser. Tiens, on va refaire ça. Très prochainement, les amis. Donc, on se base sur quoi pour trouver ce que c'est ce commandant On se base sur son casque, sur sa petite cape. Hein, derrière, elle est très sympa, mais non, on se base pas là-dessus. Enfin, on peut pas appeler ça une cape. Je pense c'est plus une serviette ou un torchon. Euh, on se base sur son bouclier et sa lance. Donc, il faut trouver un commandant grec qui a un casque qui ressemble, à, je sais pas, un demi ouvre-boîte. Euh, on va dire c'est un demi ouvre-boîte avec une lance et un bouclier. Eh bien, il y a à ce stade trois pistes. Une plus ou moins solide qui est à mon avis la bonne et deux autres un petit peu plus éclatées. La première évidemment est celle qu'on lit partout. Regardez. Non, pas la première, mais c'est pas celle qu'on lit partout. C'est la plus récente, celle-là. C'est qu'il s'agirait de Périclès, l'inventeur de la démocratie. Ceci est inspiré par le fait qu'il a exactement, le, ouais, presque exactement, le même casque hein, en demi-ouvre-boîte avec cette petite crête. Regardez, on dirait, qu'est-ce qu'on dirait On dirait un castor. Ah, on dirait un mec, et vraiment, j'avais pas fait attention, on dirait que le mec, il a un castor ou un furet un peu rouquin sur la tête. C'est tout à fait ça. Euh, Est-ce que ça pourrait être euh, Périclès Donc, bon. Moi, j'y crois peu, hein, l'inventeur de la démocratie. La bonne blague, j'y crois peu à Périclès, car Périclès, c'est pas un commandant, il s'est jamais battu, hein, le mec, peut-être avec sa femme, mais, mais j'en sais rien encore, ou avec son frère, mais sinon, non, euh, il n'a pas de bouclier, il n'a pas de lance, donc la piste Périclès, bon... Elle est un petit peu éclatée, à mon avis. Dans les deux autres pistes, on en a une. Alors là, celle-là, c'est cadeau. Celle-là, elle est euh, bien éclatée aussi. Même même si, regardez, hein, si on prend euh, le petit casque hein, et la petite euh, queue de belette, hein, on est pas mal. Qui est ce monsieur Il s'appelle Théodoros Kolokotronis. Merci. Hein. C'est un général grec, donc pour le coup. Lui, il s'est battu hein, et il a même une lance et un bouclier. Donc, donc, lui même si il a l'air totalement éclaté, hein, il faut bien le dire. Il pourrait être le commandant qui est retenu par Lilith, donc je vous rappelle de ce nom-là, un hein, Théodoros Kolokotronis. alors là, celle-là, Pouh là là, Kolokotronis, hein, c'est cadeau, j'espère que c'est pas lui parce que sinon, ça, je vais l'appeler Théo, tout simplement, parce que ça va être la loose sinon de vous parler de ce commandant. Dernière piste est très probablement la plus solide si Lilith hein. ne le met pas lui, franchement aucun commandant grec ne peut venir, il s'agit donc, alors là il n'y a pas son nom sur le, le petit picto, mais il a bien une lance, un bouclier, de qui s'agit-il Il, il s'agit bien évidemment de l'un des plus grands commandants guerriers grecs, il s'agit d'Achille. Évidemment, on le voit avec son bouclier, on le voit avec le casque, c'est exactement ça, on le voit avec une lance et il faut savoir que ce commandant est très représenté hein, dans la civilisation grecque, donc franchement, il n'y a pas de raison que ce soit pas euh, Achille, euh, tout le temps avec un bouclier et une lance, c'est toujours lui qu'on voit, donc franchement moi, j'ai très, très peu de doute hein, sur le fait que ce soit quelqu'un d'autre, hein, le Théo Kolokopoulos. Théo là. Euh, et je ne pense pas Périclès, non plus. un hein, Périclès, on dirait presque une marque d'alcool. Donc, franchement, <rire> je ne vois personne d'autre hein, à part euh, à part Achille. Après, si vous avez d'autres pistes, n'hésitez hein, pas à me les mettre en commentaire. Si vous trouvez plus éclaté que Théodoulos Kolokopopoulos, euh, je veux bien le prendre. Pour le deuxième. Deuxième commandant, le petit euh, commandant chétif euh, que nous avons à côté qui est probablement un commandant épique. Très peu euh, de, de propositions et de suppositions sur son nom. Alors moi, je vous en propose une, elle est personnelle. Je pense qu'ils vont nous implémenter Nikos Aliegas. Ça correspond, il est grec. Euh, Est-ce que il s'est déjà battu peut-être euh, au château de Damarilelys avec la Starak? Donc euh, peut-être. Et comme il se bat avec un tambourin, bon, une couronne de laurier... Ça peut tout à fait être lui, c'est ma proposition. N'hésitez pas à m'en faire d'autres en commentaire. Mais pour le moment, hein, je reste sur mon ami Nikos. On passe les amis à présent au classement de puissance, le classement qui nous est communiqué par le 10-93. Ils l'ont mis à jour. Donc, c'est la mise à jour d'avril 2022. On n'est que le 31 mars et ils nous mettent la mise à jour d'avril. Ils anticipent un petit peu avec le classement. Je vous le rappelle, ce classement est le plus fiable qui existe que nous avons en notre possession sur les seeds. Donc, ce qu'ils appellent les braquettes, c'est les seeds A, B, C, D tout comme sur les puissances des royaumes, ils nous mettent bien évidemment comme à chaque fois la méthode de calcul hein, ils disent que c'est capé au 300, top 300 power qui a été pris euh, sur les jours d'avant, donc voilà top 300 kill point, tout pareil, hein, c'est le top 300 et pas le top 600 on peut voir certains classements avec le top 600, c'est pour ça que ça crée un petit écart, qui est donc le royaume le plus puissant en termes de puissance Intrinsèque, Il y a 1840 royaumes qui ont été pris en considération. C'est énorme, on approche les 2000. Il y a 28,970 milliards pour le plus puissant d'entre eux. Le moins puissant est en dessous des 3 milliards, 2,9 milliards quasiment. Et la puissance moyenne, là ça c'est intéressant comme donnée, hein, elle est autour des 13,7 milliards, 13,693. On commence donc par le bracket A, un petit zoom comme d'habitude, vous l'avez vu, le royaume premier avec presque 29 milliards de puissance, c'est le 12,54 et je crois que c'est... La première fois où ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Peut-être à l'époque, la plus grande époque du 1846. Hein, euh, Peut-être que ça leur est arrivé, mais c'est la première fois que le royaume. Ah bah non, j'allais dire une bêtise. Non, bah voilà, je vais dire qu'il était premier en euh, capé et premier en puissance. Non, non, j'ai baissé les yeux et je me suis calmé direct. Donc non, non, euh, le 1254 euh, et euh, pas de première fois. Donc le 1254 le plus puissant avec 29 milliards 1,767 milliards de kill points, hein, ça euh, calme, non pas 1,767 milliards, 1767 milliards, c'est plus propre hein, de kill points, suivi du 1307 hein, avec ses 27,7 milliards et qui est pas très loin en termes de kill points, hein, ils sont à 100 milliards derrière, on a ensuite le 1875, alors le 1875, c'est pour moi la grosse surprise de ce classement en puissance. Je ne voyais pas le 1875 aussi haut. 27,2 milliards. Vous pensez bien, c'est énormissime. Quatrième, 1671. Pareil, je les voyais pas là. Et cinquième, le 1846. C'est pas une surprise. Ils sont, 4 euh, cinquième, quatrième, cinquième depuis pas mal de mois déjà, hein, entre le 3 et la 5 voire 6 e 3 et 6. Depuis pas mal. On retrouve après le 1093 le 10.93 qui mérite d'être bien plus haut, le 17.53, le 13.65, le 12.35 et le 11.75. Dans ceux qui sont un petit peu à la traîne en puissance, mais ça va très prochainement changer. Le 1960, ils sortent de KVK, ils ont tout donné et ils ont une méga migration euh, qui est arrivée. Hein. Le 1412, si je dis pas de bêtises, a migré chez eux. Donc, euh, ils vont être plus haut. On a également hein, le 2100 qu'on retrouve à la 18e place. Et puis après, le 1002, le retour du 1002. Regardez le serveur 1002 qui est 23e. C'est rare un hein, comeback comme ça. Donc, en gros, dans les surprises, Hein, là, c'est euh, comme je vous l'ai dit, je suis surpris par le 18-75 de le voir là et je suis surpris par le 17-53 et même le 12-35. Hein. Je suis vraiment surpris de les voir là. Qu'est-ce que ça donne en termes de killpoint Parce que la puissance générale des joueurs n'est pas la capacité à gagner un KvK, ça, ça joue en kill point. Et regardez, là, il n'y a aucun classement, aucune battle. Hein. Le premier de très loin, de très très loin, c'est le 1960 des 60 GT, 2704 milliards de killpoints, ça calme, sachant qu'ils ils sont pas un grand nombre en plus, hein. c'est vraiment une démonstration, et derrière, pas très loin, très proche en puissance générale, ils sont juste au-dessus hein, de 400 millions de plus, le 1.365 des GST, 2.405 milliards. Il n'y a que deux royaumes au-dessus des 2.000 milliards. Deux royaumes coréens, le 1.960 et le 1.365. Ils sont tout bonnement énormes. Et mention spéciale pour le 10.93 et ses 1.831 milliards. Franchement, le 10.93... C'est vraiment un royaume de dingue. Bravo. Ils m'impressionnent par leur longévité. Ils sont à ce niveau-là depuis le début du jeu. Ça fait 4 piges qui sont là, les mecs. Franchement, respect à eux. Le 1254. Pareil, même s'ils sont un petit peu en dessous. Franchement, Bunny tient le royaume depuis son début. Respect à eux également. Là, on a vraiment des royaumes de ouf, suivis par le 1307 hein, qui ne démérite pas. Mais ça commence à descendre en killpoint. On a une vraie rupture hein, sur les kill points à partir du 1646 et 1405 milliards. Après, ça chute très très vite. Mais très impressionné hein, par ce classement, ce classement de kill point, hein, Il est tout bonnement énormissime. Regardez, ça descend, ça descend très très vite par la suite. Hein. On se reconcentre donc, hein, et je regarde si à mon royaume, le 1474. Ouais, on est presque à 1 milliard, euh, à 1000 milliards, pardon, euh, de kill point. On passe à présent au site B et avec la même analyse à chaque fois. Hein, quand on regarde les puissances et les kill point, hein, on voit vraiment qu'il y a une vraie fracture. Sur, donc, les sites B, on le voit, ça commence à 461. Donc, dès que vous êtes 461e en puissance, vous êtes dans un royaume en site B. 16,1 milliards, hein, ça monte très, très fortement euh, en termes de puissance en site B. On était, euh, je dirais, de mémoire, 1 hein, milliard en dessous hein, sur le dernier classement. Et regardons les kill points, parce que c'est ça qui est intéressant. Si on classe au kill point, hein, on voit qu'il y a des royaumes qui se démarquent grandement, notamment un. Hein, le 1316, hein, qui avec seulement 14 milliards de puissance, a 409 millions de kill points. Non, 409 milliards plutôt de kill points. Et regardez, si sur la seed A. Ah, on remet un classement à la puissance et non plus au kill point. On voit déjà que le 17,53 en termes de kill point, il a une grosse puissance, mais ses kill points sont totalement éclatés. 623 euh, milliards, c'est très peu pour sa puissance. Pareil, le 12,35, hein, 836 milliards, c'est éclaté. Le 19,45, 574 milliards. C'est peu. Et si on descend, si on descend, si on descend, regardez, on voit à la 21 e position un hein, 413 milliards pour le royaume. 11,85, ce qui veut dire... Et le 1002, hein, et ses 174 milliards, c'est vraiment très très peu, même si en puissance il est remonté. Donc, ce qui veut dire que, en termes de kill point, il vaut mieux avoir avec lui le 13, le 1316 hein, plutôt que le royaume 1185 ou le royaume 440, le royaume 2133 ou même le royaume 1002 parce qu'en termes de kill killpoint, hein, ils se battent beaucoup plus le 1307 ramenés à leur puissance. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que parfois on se retrouve avec des gros royaumes impériums qui ont un petit impérium avec eux et qui se font éclater par des binômes de petits A avec des B qui sont beaucoup plus vindicatifs, qu'en veulent beaucoup plus et là c'est le cas le 1316 ne plaisante pas du tout on passe au site c après sa chute hein. vous le voyez à ceux qui sont au-dessus de 300 et ceux qui sont en dessous en tout cas les trois premiers mais surtout le premier hein. 784e royaume en puissance le mec est premier en site b ils plaisantent pas, ils sont déter en tout cas, mention spéciale pour eux, on passe donc au seed B à présent, et vous allez le voir, hein, on a la même chose, à partir du 921 e 13 milliards de puissance, 13 milliards 246, on devient un seed C, mais regardez déjà, rien que le deuxième, là il a déjà 300 millions de kill, po kill points, le mec pourrait être dans le classement des sites B, et si je classe au kill point, il y a forcément des ouf 360 16 milliards de kill points. C'est énormissime pour 12 milliards de puissance. Franchement, le 1885, c'est vraiment des ouf. Dites-vous bien que le mec, il serait dans le classement. Décide A, ah, il pourrait y être en termes de kill points. Si on comparait hein, à, euh, avec la puissance, c'est euh, tout bonnement dingue. Si on faisait un ratio hein, puissance du royaume, puissance, nombre de KP, le mec serait il serait le 1885, tout comme le 1316, hein, il serait dans le top 30 des royaumes, hein. c'est énorme pour un CID. c'est franchement, et ils sont beaucoup à être au-dessus de 300 000, hein. regardez, on en a 300 milliards, on en a 1, 2, 3, 4, 5 en site B au-dessus des 300 milliards, et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 en seed B, donc euh, 5 en side C, pardon, et 6 en side B, c'est énormissime. C'est-à-dire hein. que les sites C sont vraiment d'un très, très bon niveau. Et les sites B aussi, hein, ils sont pas mal du tout. On finit avec le dernier bracket, hein, le dernier side, hein, le D. Et là, on le voit, ça chute. Hein. On est à 11 milliards de puissance. Donc, dès le euh, royaume D, on passe sous la moyenne un hein, standard hein, puisque la moyenne elle est de 13 milliards 196 on y est passé aussi hein, au niveau du site' c, mais on n'en était pas loin quand même là on commence à être 2 milliards en dessous hein, ça fait beaucoup 11 milliards c'est même pas les grosses alliances, une grosse alliance d'un gros seed A, c'est entre 13 et 18 milliards, on exclut hein, les 20 milliards des GST ou les 22 milliards des OneV ou des 60GT et d'ailleurs, hein, on n'a pas vu le 1034, hein. on refera, on rebouclera tout de suite, regardez au niveau des kill points, hein. je refais le classement pareil, j'en ai un à 207 milliards c'est énormissime aussi mais moins impressionnant là, il est moins en avance que les autres, les sites B, moins Moins impressionnant que les euh, les sites d, moins impressionnant que les b et les c. J'ai du mal hein, avec euh, les b les c les D. Retournons donc voir les Kingdoms. et regardez si je reclasse hein, les royaumes hein, à la puissance, hein, comme c'est le cas là, et eh bien il n'y a pas les One V, on ne voit pas le 10-34, ou du moins moi. Je ne le vois pas. Donc, j'ai peut-être un problème aux yeux. Si vous les voyez, hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais on ne les voit pas. Alors, on va classer, on va reclasser par kill point. Peut-être, on les voit apparaître le 10-34. Je ne les vois pas dans les 10 premiers. Je ne les vois pas dans les 20 premiers. Ils arrivent là. Ils sont... Regardez ça. 200... C'est eux qui ont le plus gros gap. Ils sont 289e en puissance, les One V, le 10-34. Et pourtant, Malgré tout, ils sont bien classés. Ils ont presque 1 milliard de kill point. Alors c'est moins impressionnant que le 1960 ou que les JST, évidemment. Mais mention spéciale aussi pour eux, hein, c'est un bon gap. Si on fait encore une fois le ratio kill point puissance, il serait